Bonjour chers amis Taureau, bienvenue pour votre tirage pour le mois de juillet. Alors ces belles vacances, comment elles s'annoncent pour vous On va regarder tout de suite le message qui vous est délivré par votre animal totem. Donc euh, l'énergie de l'animal qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. Donc on en a deux, écoutez, on va les prendre. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a Dans un premier temps, on a le bison. Alors le bison, il nous dit... Euh, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Ah Ça, c'est un super beau message. Donc là, on vous dit vraiment, cher ami taureau, qu'il va falloir euh, euh, utiliser la, la loi de l'attraction. Donc, la loi de l'attraction pour pouvoir, euh, vous savez, ressentir la vibration de l'abondance qui est arrivée dans votre vie comme si c'était déjà exaucé. Ça, c'est très important. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis taureau et ça me parle. Donc... Euh, voilà le message, en tout cas, le premier qui doit être dans votre esprit en permanence. Donc, reconnaître l'abondance dans ma vie et remercier ce que je possède déjà. Ça permet de pouvoir créer toujours de l'abondance et pas du manque. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a pour compléter Eh bien, on a le lièvre. Je crois en ma chance, oh, c'est magique. Et je sais qu'elle est présente, euh, qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Alors, euh, soyez attentifs, attentifs aux signes, vous allez peut-être en effet avoir des signes qui vont se manifester. Alors, je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux derrière moi, mais euh, on est vraiment sur quelque chose de très euh, bon, paisible, de belles vibrations. Euh, là, moi j'ai envie de vous dire bravo, hein, ce message, on est vraiment dans la loi de l'attraction, j'espère que ça va être euh, notre... Euh, notre ligne rouge centrale porte-bonheur pour ce tirage. On va aller voir tout de suite l'oracle de la chance et on va garder ces deux cartes euh, ici avec nous pour pouvoir justement euh, conserver ce message de, de bienveillance, d'abondance, tel qu'il nous est délivré. Et on va tout de suite procéder donc, alors, pour nos amis de taureaux. Alors, on va prendre quatre cartes pour les taureaux. Alors, on en a une qui s'est mise ici. On va prendre celle-là. Alors, je pense qu'il y avait en effet peut-être des, des... Vous rentrez avec l'énergie euh, du cœur brisé dans ce mois de juillet. Alors, peut-être qu'il y en a certains, certains d'entre vous qui vont avoir effectivement des séparations. Hein. Il y a peut-être eu des séparations à gérer. Euh, Professionnelles, sentimentales ou amicales. Ou peut-être que vous êtes en, en ce moment... Euh, éloigné d'une personne en particulier. On prend une dernière. Ah, super. Alors, on a en effet cette cette, cette vibration du cœur brisé. Alors le cœur brisé, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit, vous savez, en effet, qu'on peut se retrouver euh, euh, en manque. Hein. Donc ça, ça vient vraiment compléter la loi de l'attraction parce qu'on peut ressentir un manque dans notre vie. Donc on peut avoir eu une déception sentimentale, on peut être, être déçu par rapport à quelque chose que l'on traverse. Euh, vous avez peut-être en effet euh, la tristesse hein, euh, qui ressort en tout cas de votre, euh, de votre énergie pour juillet, vous rentrez comme ça, mais on vous dit qu'il va falloir peut-être penser euh, à communiquer, hein, parce que vous ressortez quand même le quatrième chakra, donc avec euh, le quatrième chakra, euh, c'est vraiment l'invitation à la communication, on est sur une, quand même une très très belle vibration avec l'archange Raphaël, alors euh, c'est quand même une carte centrale, euh, on, on vous dit quand même que euh, euh, il faut vraiment faire attention aux mots que vous allez employer. Hein. Donc là, on est, vous savez, toujours encore une fois dans la loi de l'attraction. Il euh, faut surtout plutôt dire, euh, voilà, j'ai envie de, de quelque chose de mieux dans ma vie, plutôt que de dire, euh, je viens de passer un moment difficile. Il faut envoyer une bonne vibration. Donc là, on vous encourage vraiment à faire entrer... Euh, la lumière hein, dans ce cœur-là, euh, et, euh, et à user aussi de votre charme, hein, cher ami Taureau, parce que votre planète, c'est Vénus, donc on sait aussi que euh, vous attirez à vous euh, généralement de la sensualité, parce que vous en dégagez beaucoup, donc l'univers va vous, va vous entendre, hein. pour moi, on va vous envoyer des bonnes personnes et les situations qui vont vous permettre... Hein, euh, de pouvoir faire grandir ce, ce sentiment d'amour pour vous déjà dans un premier temps et pour les autres ça c'est une bonne chose parce que ça, ça complète vraiment cette première carte hein. alors ensuite qu'est-ce qu'on a On a le cinquième chakra qui vient euh, euh, <rire> compléter parce que c'est le chakra de la gorge, hein. donc euh, c'est la communication c'est l'ouverture, il va falloir aller vers les autres euh, partager les échanges euh, euh, on pourrait vous dire aussi que vous êtes peut-être bientôt, euh, euh, vous aurez peut-être un projet justement qui va vous inciter à communiquer plus avec le monde des esprits aussi. Hein, euh, euh, peut-être plus à vous connecter à l'autre. Donc là, euh, n'hésitez pas aussi à, à, à noter dans un journal si vous avez, enfin euh, euh, vous voyez, hein, des moments difficiles que vous avez traversés. Et n'hésitez pas à noter dans un journal, euh, laissez les mots circuler, euh, laissez vos émotions circuler. Et exprimez vous par rapport à ce que vous matérialisez pour votre vie à venir le passé il est fini le passé c'est fini donc euh, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez euh, et ça va vraiment vous ouvrir sur une nouvelle dimension et vous envoyer les bonnes personnes alors euh, d'un point de vue général, hein, on va rentrer dans le détail après, alors là, d'un point de vue général, quand même, on vous dit que euh, c'est une période qui est propice pour vous, donc peut-être parce qu'on euh, est sur une période de vacances, mais c'est plutôt propice à, à, la, à la méditation, au repos, euh, voilà, à l'introspection, euh, à faire le vide en soi, mais ça résume ce que je viens de vous dire. Hein. Clairement, euh, allez chercher au fond de vous-même ce que vous voulez pour la suite de votre vie. Allez chercher vous-même au fond de vous ce que vous voulez pour votre bien-être hein, et, euh, et faites le vide autour de vous de tout ce qui pourrait être négatif. Euh, restez euh, dans votre petit cocon euh, et euh, entretenez-le de manière à pouvoir, pouvoir faire naître de belles vibrations euh, sur, euh, sur la suite. Hein. Voilà, alors, on va rentrer, euh, maintenant qu'on a nos quatre, euh, nos, nos quatre énergies avec euh, ce début juillet, qu'on voit qu'on a la loi de l'attraction qui est ici, donc je vous rappelle, hein, euh, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie, et je remercie pour ce que j'ai reçu, hein. je, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie, j'en je, je, prends conscience, je communique, je m'exprime, je m'aime moi-même, je me soigne, je, je, je suis dans une période ici euh, de guérison. C'est un nouveau cycle qui démarre. Hein. Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Alors, qu'est-ce que l'univers vous envoie mes chers amis taureaux Qu'est-ce qu'on qu qu va nous apporter comme message supplémentaire Alors, on va voir déjà avec l'oracle des miroirs. Alors, vous l'interprétez bien entendu, que vous êtes taureau, ascendant taureau, lune en taureau. On va compléter nos quatre énergies pour le mois de juillet pour les taureaux. L'oracle des miroirs. Que va-t-on laisser transparaître euh, Ah, ben voilà. Il y avait de l'instabilité quand je vous disais qu'il y avait de la guérison. Bon, c'est bien ça. Allez. C'est bien, c'est bien. Donc, on a ici, euh, vous voyez, l'instabilité qui était quand même au cœur de votre tirage. Hein. Euh, on, on finit comme ça avec une période, comme je, je vous l'ai sorti sur la première, c'était quelque chose qui mettait à mal votre rythme. Hein. Vous voyez, on a quand même le cycle hein, euh, émotionnel, hein, on a l'intellectuel, émotionnel, le physique, euh, l'intellectuel. Mais tout ça est rythmé par notre cœur, cher cœur qui nous fait euh, vivre chaque jour. Euh, et battre au rythme du tempo euh, De nos émotions Donc là on vous dit que vous étiez sur une période En tout cas d'instabilité En tout cas la joie revient Alors vous voyez que l'on a la joie sur euh, L'amour de soi, l'amour avec les autres Le partage, la créativité Avec cette belle archange Qui, qui vous protège, l'archange Raphaël Là on vous dit que vous allez partager Des bons moments, donc je pense que vous allez peut-être Aller faire euh, une petite euh, des petites sorties, euh, euh, partager des moments entre amis, euh, copains, copines. Euh, en tout cas, vous allez euh, passer des bons moments. Et euh, vous allez aussi pouvoir vous réjouir parce qu'il y a peut-être des belles choses aussi à, à célébrer. Vous avez peut-être reçu votre, vos examens. Vous allez peut-être euh, euh, avoir en effet une bonne nouvelle par rapport à du boulot. Euh, il est possible euh, que vous ayez une mutation, qu'il y ait des choses à célébrer, une évolution de poste. On peut aussi parler ici d'une rencontre, bien entendu. Hein. Euh, voilà, donc ça, les félicitations, ça peut être aussi une grossesse. En tout cas, il y a beaucoup de choses à partager qui est en rapport avec l'amour de soi, l'amour avec les autres. Ici, on vous dit attention. Attention, parce que vous sortez de ce schéma, il faut surtout vous dégager de ce schéma, ça peut être un... un c'est peut-être du coup une émotion à travailler pour vous sur juillet. Euh, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie, je remercie de ce que j'ai reçu. Là, vous sortez quand même la culpabilité. Alors, euh, ne soyez pas coupable. Si vous avez eu un poste, euh, si vous avez eu euh, une belle nouvelle dans votre vie, euh, arrêtez de culpabiliser. Ne cultivez pas ce sentiment de culpabilité. Et d'ailleurs, on vous le dit, hein, on vous dit euh, « je crois en ma chance hein. ». Je sais qu'elle se présente parfois hein, sous une forme surprenante. Donc la culpabilité, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler. Vous devez vous défaire de ça. Donc euh, parfois, on se met nous-mêmes dans des situations où la culpabilité revient et, euh, et euh, ça nous conforte, vous savez, dans notre zone de confort. Donc là, on vous dit « attention euh, à la communication ». Déjà, faites attention à votre intention, à vos mots, et, et surtout, ne cultivez pas cette, cette culpabilité. Derrière, j'ai quand même sorti la sexualité. Alors, ça m'interroge parce que on a la sexualité avec le repos euh, et ressourcement. Donc, comment peut-on se reposer si on est en mode euh, euh, calinou et puis, euh, et puis je profite, je profite à fond, euh, voilà, de ma sexualité. Eh bien. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Vous pouvez très bien être dans une phase de repos où vous avez besoin justement de prendre du temps pour prendre soin de vous, de votre corps, de votre euh, autre. Euh, vous êtes aussi peut-être dans un moment où vous faites une pause sur la sexualité. Donc ça peut vouloir dire plusieurs choses. En tout cas, la sexualité, euh, repos et ressourcement vous invite à prendre le temps d'apprécier votre sexualité, celle de l'autre, et peut-être aussi justement à faire un petit bilan. Euh, sur vos attentes par rapport à cette sexualité mes chers amis taureaux on va compléter avec l'oracle euh, de la triade euh, votre jeu est quand même très intéressant alors là on va euh, voir ce qu'on peut nous dire par rapport au cycle, au fin de cycle à l'abondance qui arrive dans votre vie J'essaie de reconnaître l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit Ah ben oui, on nous dit que ça a pris du retard déjà. On nous dit que vous avez sorti quand même le retard. Vous voyez, il y a l'instabilité, tout ça. Voilà, tout ça, ça a pris du retard. J'insiste, ça a pris du retard. Pris du retard hein Donc là, on a... Euh... Oh ben, tout est tout arrivé. Hein tout est arrivé d'un coup. Voilà, on a les doutes. Hein on a les doutes qui sont sortis. On a les doutes... Euh, les illusions et euh, ici la reconnexion avec le triomphe et les doutes. Donc le doute... C'est tout simplement parce que je pense que vous étiez un peu perdu dans une phase, où, ou euh, en tout cas vous l'êtes encore un peu à mon avis, hein, dans une phase d'incertitude où là vous ne savez pas trop ce qui va se passer, mais qui le sait, il faut vous laisser aller. Et c'est aussi pour ça qu'on on vous dit, hein, je sais reconnaître euh, l'abondance et je remercie pour ce que j'ai. Parce qu'il euh, ne faut pas forcément toujours aller chercher ce que ou espérer autre chose, il faut déjà se contenter de ce que l'on a. Euh, et vivre dans l'instant présent. Ne pas cultiver l'avenir. Euh, ne pas cultiver euh, enfin, l'avenir. Euh, plus précisément, ne pas euh, penser à l'avenir en ayant des émotions du passé, parce que ça va vous emmener sur les mêmes schémas répétitifs. Hein. Donc là, avec le doute, on vous dit plutôt de lâcher un peu prise, hein, parce que euh, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Euh, voilà. Euh, après, ça peut aussi me faire penser à une situation qu'on vous a peut-être... Euh, promis, euh, et puis euh, vous n'y croyez pas trop, euh, euh, parce que là, vous voyez quand même qu'on a, juste après, avec euh, la communication, euh, la culpabilité et les illusions, euh, on, on a cette ambiance-là qui, qui règne, où vous avez peut-être euh, professionnellement eu une déception, euh, vous êtes bercé d'illusions, et clairement, euh, là, on vous dit que, euh, voilà, c'est euh, une situation où vous êtes encore en plein doute, mais euh, le dénouement, on, on va aller le voir après euh, le dénouement en tout cas euh, vous invite plutôt à être confiant parce que vous avez, euh, voyez la justice ici avec l'ordre euh, donc c'est, on vous dit de prendre le temps de vous de, de, de, de, de veiller sur vous hein, peut-être en, bon, en effet à travers votre sexualité mais euh, prenez le en tant qu'être de veiller sur vous euh, parce que de toute façon il y aura un triomphe sur cette situation qui était peut-être pas très confortable on va faire un, un focus euh, sentimental je voudrais aller voir un peu plus en détail euh, on va aller tout de suite voir un petit focus sentimental on va prendre l'oracle de mademoiselle de normand alors on va regarder euh, on va garder nos cartes d'énergie ici et on va voir si ça conforte euh, le fait de prendre soin de soi. Est-ce que vous avez une nouvelle rencontre qui arrive Est-ce qu'on a une union Est-ce qu'on a Qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux Sur ce mois de janvier... Euh de janvier... De juillet oh. Ah bah écoutez, oh c'est chouette Bon, allez. Le lapsus janvier, parce que c'est le début, hein. c'est le 1, c'est le démarrage. Alors, donc, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie. Et là, en première carte, on sort quand même... Euh, l'accession au paradis avec la carte numéro 20 de Mademoiselle de Normand c'est le kiosque euh, le petit paradis euh, notre, notre jardin secret donc quelque chose que vous avez euh, mûrement euh, souhaité euh, et on va en prendre une dernière parce que je sens que ça a du mal à venir voilà Bon, voilà. C'est quelque chose que vous avez mûrement souhaité, parce que là on est vraiment dans la rêverie, comme cet enfant qui rêve hein, à sa vie, donc sentimentalement je pense que vous attendez quelque chose. Hein. Là avec les petits poissons, c'est euh, bon, bah, voilà, hein, euh, C'est une personne qui va vous convenir en tout cas, hein. ça met du temps à arriver, mais on dit que vous l'appelez la, euh, vraiment de vos voeux, parce que là euh, c'est quelque chose qui est fluide, alors en effet ça peut être aussi un signe d'eau, hein je pense aux poissons, voilà, est bien sûr, mais euh, au-delà de ça, c'est quelqu'un avec qui ça va bien se passer. Vous allez euh, voir les, les synchronicités, parce que là, avec le puits, on est vraiment sur quelque chose qui fait appel à la référence de votre euh, moi profond, donc euh, l'âme, hein. et, et euh, voilà. Et donc en dos de deck, vous avez donc la fin des, des, des, des soucis, la fin des nuages, euh, les éclaircies reviennent, Donc, et on vous dit que c'est quelque chose de très soudain. Et vous l'avez attendu, vous hein, voyez, avec cette femme-là. Euh, cette femme qui, qui attend son, son heure. Et les petites souris ici, euh, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était figé, ouais. c'est ce qu'on vous dit. Euh, ok, bon. C'est pas... Euh, je vais pas vous mentir, c'est pour moi, en tout cas, il n'y a pas un bouleversement phénoménal sur juillet, sentimentalement. Euh, c'est plutôt des, des énergies d'ordre général. Euh, j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas, pas cette euh, cette grosse vibration euh, cette grosse vibration qui ressortirait euh, sentimentalement euh, euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt un tirage euh, j'ai envie de dire de bilan ouais un bilan du premier semestre un bilan euh, un bilan sur soi, un point sur sa vie, c'est quelque chose qu'on a envie de voilà de, de poser. On va voir ce qui va vous aider. Bon, voilà. Faire preuve d'un petit peu de logique, poser les choses. Donc la balance hein, dans l'oracle de la chance, c'est vraiment le signe de pouvoir poser le pour et le contre. De faire le point dans sa vie, c'est ce que je vous disais. Hein. Voilà. Donc vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie que ça bouge et avec la carte comme ça des pyramides, alors excusez-moi pour les reflets... Hein je me suis mise un petit peu dehors pour vous dire on va prendre l'air, hein, c'est l'été euh, avec l'oracle ici euh, de la chance les cartes d'aboutissement avec les pyramides c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous élever pour la suite, hein. vous allez faire un bon boulot d'introspection, il se passe quelque chose pour moi les taureaux, il se passe quelque chose pour vous sur le mois de juillet qui va euh, qui va vous emmener euh, sur euh, ouais qui va vous emmener sur une, une belle évolution, parce qu'avec le sceptre, c'est vraiment le pouvoir, hein, vous êtes euh, maître de la situation, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de tierce personne, c'est vous qui êtes, qui êtes le capitaine du bateau. On vous dit attention, peut-être de faire... Oh, pardon. On vous dit attention, faites attention à justement euh, euh, votre euh, votre brutalité parfois, parce que le taureau, il est quand même un peu euh, bateau, hein, euh, ce n'est pas un signe, euh, ce n'est pas un grand communicant. Hein. Donc, euh, soyez attention et vigilant, soyez pas trop maladroit avec votre entourage. Qui pourrait ne pas comprendre si vous êtes dans une phase comme ça, où vous avez besoin de remettre les pendules à l'heure. Euh, en tout cas, quoi qu'il arrive, vous avez euh, un, une très belle conclusion pour le mois de juillet, parce que vous sortez quand même la carte d'aboutissement avec l'étoile. Donc, l'étoile, c'est vraiment la réussite hein. Euh, vous avez la réussite, vous avez la clé alors si vous avez une question précise je vais vous demander de vous concentrer et euh, ensuite vous allez pouvoir choisir trois cartes et en fonction de la question je vais vous donner l'interprétation avec toujours notre message principal pour les taureaux donc je rappelle hein, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai Reçu. Je crois en ma chance, je sais qu'elle est présente parfois sous forme surprenante. Allez, vous faites le petit s'il vous plaît, vous pensez à une question, vous professionnel, personnel, financier, sentimental, je vais vous sortir trois cartes. Et on va les interpréter pour les taureaux. Alors, vous allez choisir trois cartes. Carte 1, hop là. Carte 2. Carte 3. Je voulais choisir. Alors, pour ceux qui prennent la réponse numéro 1 alors question, si vous avez choisi la réponse numéro 1, on vous dit... Il y a quelque chose qui va se décider brutalement. Donc, on tranche. Hein, on prend la décision, on tranche. C'est une... C'est une décision euh, dure, c'est vrai peut-être, peut-être un peu froide. En tout cas, il va y avoir un, une prise de position qui va se faire et ça va être brutal. Voilà. Il y a la sexualité qui vole. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport avec votre question, mais il y a la sexualité qui a volé sur ma, sur ma carte. Ça veut peut-être dire qu'il va y avoir euh, peut-être un... Un sujet qui va... J'ai celle-là sur celle-là, je vais la garder. Il y a peut-être un sujet, un rapport avec la sexualité, ça va être débattu, ça va être tranché rapidement. Donc peut-être que vous allez vous mettre avec quelqu'un, peut-être que vous allez vous séparer, peut-être que vous avez décidé de faire un enfant. En tout cas, il y a quelque chose qui va être brutal en juillet pour vous. Sur la réponse numéro 2. Numéro 2, si vous avez une question et vous avez choisi la réponse numéro 2, eh bien, on ressort la maladresse. Attention on vous dit euh, que la réponse pourrait être peut-être un peu maladroite. Ça va peut-être pas vous convenir, donc soyez vigilant. Euh, soyez vigilant pour que ça ne vous nuise pas. Euh, en tout cas, ça va peut-être pas être euh, confortable. Si vous avez choisi la réponse numéro 3, alors je suis bien curieuse de voir quelle carte à voler avec. Réponse numéro 3, oh, et écoutez... On avait la joie, mais finalement, vous voyez, c'est quelque chose qui va plutôt vous revenir un peu glaçant. Avec le miroir brisé, vous allez peut-être être déçu. Donc, vous avez peut-être, euh, si vous avez une question, est-ce que c'est une promotion que vous devez prendre Au début, vous allez peut-être partant, puis après, vous allez être un peu déçu. Si c'est une nouvel, euh, nouvelle rencontre, vous serez peut-être un peu déçu. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui, au départ, était joyeux, mais vous allez peut-être être un peu déçu par rapport à ça. Ça va vous, vous finalement... Euh, euh, ouais, vous revenir à un petit peu comme ça un peu euh, un peu en travers euh, avec un peu de déception voilà bon écoutez en tout cas moi je vous souhaite un excellent euh, mois de juillet et puis je vais vous retrouver après pour les tirages du mois du mois d'août je vous fais euh, plein de bisous prenez bien soin de vous ciao ciao